Donc suite à ça, on va listé quelques compétences. Donc euh, les compétences qu'on a listées ici ne sont pas exhaustives, ce ne sont que des propositions. Euh, néanmoins, elles permettent un peu de concrétiser euh, nos valeurs et nos visions qu'on vous a détaillées euh, précédemment. Euh, donc euh, voilà, donc on, on va simplement les lire. Donc, premièrement, euh, analyser et concevoir un système soutenable et résilient dans une perspective globale et systémique. C'est-à-dire qu'on veut mettre beaucoup plus euh, la systémique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 on ne sait pas comment le rendre le plus soutenable possible, un système soutenable parfait n'existe pas, néanmoins, on sait comment faire pour le rendre plus soutenable, plus résilient. Connaître les fonctions des écosystèmes et être capable de les mobiliser à bon escient. Donc là, il s'agit de mobiliser beaucoup plus important, de manière beaucoup plus importante qu'avant, les sciences du vivant dans les sciences de l'ingénieur, comprendre les interactions des écosystèmes, et éventuellement utiliser leurs fonctions pour développer des systèmes, par exemple, de rafraîchissement dans les villes, non pas par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 euh, tant économiquement que démocratiquement, c'est-à-dire que les citoyens aient le plus possible la maîtrise de leurs outils, à la manière euh, des outils conviviaux euh, d'Ivan Elitch développés en 1973. <rire> euh, partager, transmettre, et co-construire des savoirs pour contact des communautés locales, il s'agit là mobiliser de, des euh, compétences en, en intelligence collective, et donc euh, en enfin, transmission euh, des savoirs, puisque le rôle de l'ingénieur est aussi euh, de participer euh, à l'émancipation euh, de la société et des communautés qui est autonomie. Donc, euh,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 Et on a affiché euh, donc des, des paperboards pour voir euh, un peu des scénarios de continuité et de rupture. Donc, ces scénarios-là qu'on va vous présenter très brièvement, ce n'est pas ce que nous, nous avons élaboré pendant la semaine d'api, c'est vraiment ce qui, les idées qui ont été euh, émises par euh, tous les participants euh, donc, à l'atelier. Donc, là, vous pouvez voir les trois paperboards. Donc, pour le scénario continuité, on avait réparti euh, par le Donc, quelques résultats euh, qu'on a obtenus euh, ajouter un label aux activités pédagogiques euh, ID, donc ID pour ingénierie durable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 euh, le concept de zéro déchet au crousse et plus largement le concept de campus durable. Et enfin, euh, l'établissement d'un dia diagnostic environnemental donc de chaque UT. Donc, un diagnostic environnemental, ça peut comprendre un bilan carbone par exemple ça peut aussi comprendre euh, les flux de déchets, euh, qui, ce qui se passe euh, vraiment au niveau environnement sur euh, chaque UT. Ensuite, donc, euh, on passe au scénario de rupture. Donc, euh,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 Une des dernières propositions, c'était juste la fin des UV, enfin, euh, où par exemple, en, en trois ans de branche, on aurait euh, ce temps-là pour construire un projet et on aurait plus plus propre, mais que des, une interface entre des experts et des supports. Donc, ça, c'est un autre exemple. Juste, tout, tout ces, enfin, ces deux scénarios, c'est très. Euh, euh, enfin, là, on les survole, est survol, mais c'est le temps d'essayer de faire sentir un petit peu l'idée dans laquelle ils ont été euh, travaillés.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 Ensuite, une autre idée qui est revenue euh, dans plusieurs groupes, c'est l'idée de favoriser l'orientation des projets de recherche vers des thématiques de soutenabilité. Et je vais laisser euh, la parole à Loïc pour euh, la suite. Alors, euh, nous sommes euh, persuadés que l'ensemble de ces mesures peuvent faire euh, consensus euh, et fédérer l'ensemble des UT.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 Euh, afin d'impulser euh, cette nouvelle direction, ce nouveau cap que les universités de technologie, nous l'espérons, vont prendre, euh, nous jugeons fort utile une déclaration publique qui pourrait permettre de venir réellement ancrer cette, euh, ces volontés euh, dans le temps. Voilà, Donc, voilà il, euh, je pense qu'il a dit là, tout ce qu'on... Oui, bon, on va essayer de le, le, le enfin, à Nadège. Donc justement, je pense que c'est un on est un, un tournant essentiel. Enfin, on voit dans, dans les médias que enfin voilà c'est omniprésent cette année il y a eu un battage médiatique énorme. Euh, on voit que bah, pareil au niveau de enfin, le, le, comment l'état d'esprit général commence à être prêt des deux côtés je pense vu l'enthousiasme que les ateliers et même que un sondage enfin, pour ce qui a été demandé ça on a fait un gros sondage euh, étudiant et personnel, et vu tout ce que Enfin, tout ce, tout ce, ce mouvement est, euh, génère comme enthousiasme. Je pense que c'est un moment vraiment important pour euh, justement se positionner et on pourrait regretter d'ici 15-20 ans de ne pas avoir pris ce créneau qui euh, serait euh, phare euh, enfin, à cet horizon-là. Euh, Merci. C'est le meilleur mot de fin. C'est vous remercier pour tout ce travail toute cette énergie consacrée et euh, on compte sur vous pour continuer en dépenser encore beaucoup sur le sujet et continuer à nous faire annoncer. Euh, je pense que maintenant il est, il est temps d'offrir à l'échange euh, et en particulier je pense que l'échange qui vous intéresse c'est « Qu'est-ce qu'on fait demain ?» Voilà, qu'est-ce qu'on fait demain On vous retourne cette question-là. <rire> Merci pour le, le travail, pour la synthèse, et puis on sent qu'on est vraiment. Euh, C'est une jeunesse là qu en fait, qui. Euh, je trouve ça super que, que vous posiez ce genre de, de questions. Euh, J'ai en fait des, des remarques, des questions, je ne sais pas. Il n'y a pas lieu de, de, de répondre tout de suite, mais en, en vous écoutant en fait, j'avais en parallèle en fait des, des interventions ou des remarques. Mais, euh,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 On trouvera régulièrement des plaques dans nos établissements en disant la promotion d'achat truc a contribué au développement du diagramme au titre de cette amélioration. Et qui a comme ça. Je pense qu'il y a des premiers contraintes. Ouais. Je de de <rire> jamais vu autant d'étudiants au séminaire du coquillage. Juste par rapport euh... Mais juste, juste pour revenir dans le premier, ce qui nous vient spontanément, sur le, le point par rapport à l'excellence académique, technologique, la performance, et est ce que ça organise pas avec euh, le, le, le la besoin de cette habilité. Alors, alors oui, c'est vrai que ça porte la confusion, et peut-être qu'on s'est mal exprimé, mais le, le cœur de notre propos, et vous m'avez taillé ou pas, c'est plutôt de se dire que certaines de telles qu'on le fait aujourd'hui, oui.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 le L'hôtel ne signifie pas l'hôtel. en fait. Oui, en fait c'est pas bien donné. On a entendu, je pense, c'est ouais. l'interprétation que les gens ont tendance à donner à l'hôtel. L'hôtel ne pas hôtel. Okay. Voilà. Hôtel signifie pas l'hôtel. tech Exactement. L'hôtel signifie l'utilisation intelligente de la technologie pour qu'il n'y ait pas que de la technologie ouais. à l'intérieur des choix.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 Le déjeu du du du du C'est pour ça qu'on le dit aussi du mot développement durable parce qu'aujourd'hui malheureusement le développement durable se trouve associé à une politique de petits pas qui n'est pas suffisant et qui va supposer qu'on arrive à faire des changements juste avec des petits, voilà, des petits pas et ça ne marche pas comme ça. La tsunami forte considère qu'on ne peut pas substituer des techniques au capital naturel. C'est-à-dire qu'il y a un capital qui est critique, ce n'est pas lorsque les abeilles auront disparu qu'on arrivera avec des petits robots à polliniser nos champs. C'est bien plus complexe que ça. Euh, il faut être un peu humble devant, devant nos écosystèmes. Et du coup, on considère le mot « ingénierie durable » pour éviter d'employer le mot « développement durable » parce qu'on n'a plus en face avec ça et qu'on préfère plus largement parler de soutenabilité forte. Je pense que si... Ça, c'est la définition par opposition. Je pense que s'il faut donner la définition, elle est derrière vous. Voilà. Okay. Et donc, je... Valeur. Et aujourd'hui aussi. En fait, c'est l'intégration de, de la soutenabilité forte à l'ingénierie. Mais du coup, ça reste un concept à définir. Donc, ne pas encore fait.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 Et là il y a quelque chose à piloter. Et, et donc je crois qu'il faudrait travailler sur le projet, et travailler sur le projet, c'est commencer par des Plus donc, ça c'est des éléments du projet bien sûr, euh, oui, il, il faut le peaufiner, on ne peut pas le lancer euh, tel quel alors que ce ne sont que des dérives d'idées, on pensait justement qu'on avait besoin euh, que des personnes s'y consacrent sérieusement pour pouvoir le définir pour pouvoir le mettre en place oui, oui bien sûr oui, en fait ça, rend... il que en ah, ben, donc, ça Un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 aux projets qui peuvent être mis en place déjà rapidement euh, et à d'autres choses dont okay, chose. on, on, on a évoqué, par exemple l'écriture du code biométhologique et autres Non, ça Au euh, niveau de la pédagogie enversine, c'est surtout ce qu'on nous disait, c'est que euh, là, au niveau des cours, on était souvent assez passifs à juste absorber du savoir. Et on voulait être beaucoup plus acteurs de notre formation. Donc la pédagogie, euh, nous-mêmes, on avait enseigné, euh, on avait beaucoup plus une classe dans nos cours, ça nous permet d'être acteurs dans la formation.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 et qui la transmet aux autres. Pour le de la fin, enfin, ça c'est pour le faire à faire et du coup, pour le de la fin, justement, l'idée c'est de lancer une dynamique dès maintenant, c'est-à-dire dès qu'on sort cest le semestre qui arrive, et que le semestre suivant, pour lancer justement, avoir une réflexion cohérente à tout, tout le monde sur tous ces emplois. Merci.